Salut tout le monde, bienvenue à Wheatman, capsule numéro 153. Une capsule vraiment spéciale aujourd'hui, euh, ça a été un cadeau d'un abonné, euh, mon ami Yannick, qui me force à vous faire la présentation du Blue Dream d'Exo. Et oui, le Blue Dream d'Exo, euh, c'est pas du vrai Blue Dream, c'est du faux Blue Dream, c'est pas moi qui le dis. C'est EXO eux-mêmes. Euh, quand on regarde sur le site de la SQDC, en bas, on peut voir la variété de ce produit. Et la variété, c'est du serious happiness. Écoutez, je ne comprends pas pourquoi qu ils écrivent du Blue Dream sur le contenant si c'est pas ça qu'il y a à l'intérieur. Euh, quand je demande à quelqu'un d'aller me chercher une bouteille de ketchup, Quand je demande ça souvent à des gens, « Peux-tu me chercher une bouteille de ketchup, s'il te plaît, à l'épicerie? » Quand la personne me revient, je ne suis pas en train de dire « Hey, tu pas regardé les ingrédients? Tu pas regardé que la variété c'était du la moutarde? » Non, non, non. Quand c'est écrit ketchup » sur un contenant de ketchup, on s'attend à avoir du ketchup à l'intérieur. Le Blue Dream, c'est une variété très connue dans le monde du cannabis. Euh, pas, plus tard, pas plus tard que l'année dernière, le Blue Dream et le Girl Scout Cookie étaient les deux variétés les plus populaires sur Internet. Euh, qu'est-ce qui est euh, ce qui aux recherches sur euh, différentes variétés de cannabis. Le Blue Dream était très populaire, il était très présent au Québec, très présent à Montréal. Et quand on fume du Blue Dream, on sait très bien à quoi ça goûte. Euh, exemple, Aurora nous a sorti quand même un Blue Dream euh, de qualité, euh, avec le nom de commerce Blue Dream, c'est du Blue Dream qui est à l'intérieur. Et il euh, y a une autre compagnie qui a sorti du Blue Dream Canopy avec euh, leur euh, Tokyo Smoke, hein, la marque Tokyo Smoke, euh, leur produit qui s'appelle Rise, le Rise de Tokyo Smoke. C'est supposément du Blue Dream. C'est ce qui est écrit sur le site de la SQDC. Euh, mais là, Tabarnak! Le Blue Dream d'Exo, c'est même pas du Blue Dream Kand! C'est quoi? Pourquoi t'appelles ça du Blue Dream? Si tu une bouteille de vin au dépanneur, euh, c'est va tu sais, de la bière qui est à l'intérieur. Parce que c'est écrit vin, mais c'est de la bière. Ça n'a aucun sens. Whitman appelle au boycott. Appelle pas au boycott d'Exo, mais appelle à ce produit. Le boycott à ce produit. Euh, c'est inadmissible. Euh, T'as pas le droit. Tu pas le droit d'appeler quelque chose du Blue Dream si c'est autre chose qui est à l'intérieur. Écoutez, ils ont sorti plein de noms bizarres. La Nébuleuse, euh, ils ont sorti... Euh, écoutez, il y a plein de noms qui ont sorti. Je, je peux même pas euh, me rappeler tellement qu'il y en a des bizarres. Le Bayou, le Bayou, le Billy Guy, le Helios. Toutes ces choses-là, c'est toutes des variétés, des noms de commerce inventés. J'ai pas de problème avec ça. Mais pourquoi qu'Exo prenne le temps d'appeler leur AK-47, AK-47 c'est du AK-47 que dans le contenant. Mais leur Blue Dream, ils n'ont pas mis du Blue Dream à l'intérieur. Ils ont mis du Serious Happiness. J'appelle au boycott du Blue Dream d'Exo parce que c'est une fausse publicité. C'est mensongère. C'est du marketing dégueulasse. Pas, je ne me serais pas procuré ce produit-là. C'est un abonné qui m'a envoyé ça. Euh, un petit peu en joke. Euh, Yannick, là, il m'a envoyé des messages sur Instagram. Il était un petit peu content de m'envoyer ça, là, parce qu'il savait que j'allais avoir une réaction euh, peut-être un peu négative. Mais, euh, je suis vraiment content de l'avoir, Yannick. Tu sais très bien. Ici, là, j'ai un taux de THC, là, de 14,13. On peut avoir la possibilité d'avoir, avec le Serious Happiness, entre 10 et 20. Ce qui est intéressant avec ce produit-là, ça fait partie de leur gamme de produits à 20$. Donc, le Blue Dream ici, là, c'est 20$. Pareil comme le AK-47. Euh, pareil comme le Billy Guy, le Helios. Il y a le Purple Berry qui est à 19$. Vraiment abordable. Vraiment abordable comme prix, 20$ pour un 3,5$. Mais vraiment, le non-commerce Blue Dream, c'est pas correct. Parce que si tu demandes à quelqu'un, « Hey, euh, si quelqu'un te dit, j'ai fumé du Blue Dream », T'as-tu fumé du Aurora? T'as-tu fumé du euh, Tokyo Smoke? Non, j'ai fumé du Exo. Mais là, c'est ça. C'est même pas du Blue Dream. On va ouvrir ça ensemble. Le faux Blue Dream d'Exo. Couleur orange. Ma couleur préférée. Le fameux Blue Dream ici. 20$. C'est le moins cher des Blue Dream, euh, mais encore là c'est pas du vrai Blue Dream, c'est vraiment écrit là. Serious Happiness, terreux citronné, considéré un hybride. Puis pour les euh, terpènes, euh, y en ont mis beaucoup. Euh, Myrcène, Caryophyllène, Pinène, Gaïol, Néro Nérolidol. Nerolidol, je connais pas ça beaucoup. Le Myrcène c'est terreux, Caryophyllène c'est épicé. Pinène, c'est euh, boiser euh, le pain. Serious Happiness. C'est une vidéo attendue de plusieurs. Euh, peut-être que je, je me dis, peut-être que c'est un Blue Dream modifié. Mais encore là, pourquoi écrire Blue Dream Pourquoi écrire Blue Dream C'est du Serious Happiness. À 20$, euh, à quoi qu'on s'attend? On n'a pas le droit d'avoir du fond de sac. Je pense que c'est réglé. Je pense que Exo, euh, avec le produit qu'ils nous ont offert, là, le OS 210, leur euh, cannabis à 125$ pour 28 grammes. Je pense que là, ils, ont, ils, ont, ils se sont vraiment améliorés. Il n'y a plus de fond de sac. Euh, L'humidité est meilleure. Euh, le poids était bien. J'avais eu 28 grammes. Donc... Euh, il s'améliore, mais c'est quand même pas là, de la grosse qualité comme Broken Coast. Euh, ça brille pas aux yeux, là, les trichomes. Euh, c'est pas euh, C'est pas vraiment euh, givré à l'extrême. C'est pas trop trop résineux. Ça colle pas toujours sur les doigts beaucoup. Euh, exo, c'est standard. C'est régulier, tu comprends? Ok, on roule ça. Serious Happiness. On appelle au boycott jusqu'à temps qu'il change de nom. Euh, Winman va appeler Exo cette semaine euh, pour en avoir le cœur net, euh, gratter un peu euh, sur le Blue Dream d'Exo, euh, savoir pourquoi. Et puis euh, leur expliquer qu'on appelle au boycott de ce produit-là. Euh, je vous défends d'acheter le Blue Dream d'Exo. Euh, C'est pas du, du pas du vrai Blue Dream. C'est pas du vrai Blue Dream. C'est pas du vrai Blue Dream. C'est du Serious Happiness. Écoute, même genre de cocotte que le AK-47. Même genre de cocotte que le OS-210. Cocotte standard. Je vais mettre une photo sur mon Indicaman. Vraiment, vraiment euh, très, très similaire au OS-210. Quand on regarde ici, là, on se rappelle que le OS210, le 28g, c'est une variété mélangée. Puis je me demande si c'est pas dissélier sa pinus qu'il y a là-dedans. Je vais aller voir ça. Alright, j'ai chercher mon OS210. Écoute, euh, le OS210 est vraiment euh, plus frais. L'humidité est meilleure. Euh, ici là, mon euh, Serious Happiness Le Full Blue Dream. Vraiment euh, vraiment sec. Puis je pense que c'est ça. Hein. Il sent vraiment moins. Moins fort que mon OS 210. Je pense que j'ai du.. Euh, je pense que. Ça sent vraiment plus fort là-dedans. Là. On va appeler EXO cette semaine. On va appeler EXO. Euh, je veux vraiment savoir c'est quoi la variété qu'il y a à l'intérieur de ça. Je veux en avoir le cœur net. Pourquoi qu'il a habillé ça, Blue Dream? Il euh, faut que la personne perde son emploi chez EXO. Euh, je suis vraiment désolé. Tu ne connais rien au cannabis. Ou soit tu es un spécialiste du marketing. Mais ton marketing nous fait chier. Euh, Ce n'est pas du vrai Blue Dream. OK, j'en ai grainé un. Va voir ma photo sur Weed Indicamand. Euh, il est trop sec. L'odeur, je pense que c'est du Ouest 210 En que ça rien le ça sent vraiment plus fort là-dedans. Il a perdu de ses terpènes, mon homme. Je pense que c'est ça, man. Hein? Ça sent vraiment moins fort, mais je pense que c'est ça. OK. Mais c'est même pas du Blue Dream euh, modifié. Là. On est même pas proche du Blue Dream. Euh, si tu veux vraiment fumer du vrai Blue Dream, euh, j'ai pas encore euh, fumé le Tokyo Smoke, le Rise. Mais je sais que le Aurora euh, Blue Dream, c'est du vrai Blue Dream. Ou à une différence près, mais c'est du vrai Blue Dream. Malgré qu'il est euh, 26$ euh, 26$ 40$ sous, le Blue Dream d'Aura, mais au moins on, on a du vrai Blue Dream. Et puis je te le recommande. Ça ici, Serious Happiness, euh, je te le recommande pas, faut tu le boycottes. De toute façon, euh, si t'as acheté le OS 210, d'après moi, c'est ça que tu Dans quelques vidéos, euh, ma prochaine vidéo sûrement, euh, on va appeler EXO. Et puis on va s'arranger pour que vous puissiez entendre euh, leur voix. Vous allez pouvoir entendre la conversation. Un nouveau décor. On essaie de faire des petites modifications. N'oubliez pas que Winman, c'est l'original. Whitman, c'est la référence. Elle encouragé, elle a un chandail Blue Dream, j'attends le facteur. M'encourager la semaine prochaine, euh, vidéo spéciale avec euh, Mark Tattoo, le shoot boucan. Soyez à l'écoute des vidéos de Winman, toujours des nouveautés. All right, les boys, on va essayer le faux Blue Dream, le Serious Happiness. D'exo. Produit à 20$. Un produit qu'on peut avoir entre 10 et 20%. Je pense que c'est du euh, Serious Happiness que dans le OG 60. Dans le o, o, euh, OS 210. Il est moins frais. Il est moins frais, il est. J'aime pas ça, man. Comme le OS 210, là, la qualité pour le 125 et 70 sous, c'est correct, man. Il gèle, mais ce n'est pas un arôme qui me fait capoter le OS 210. Je vais m'enrouler un tout de suite. Je vais tout de suite un OS 210. Puis je pense vraiment. Je euh, pense vraiment que c'est ça. J'espère que vous aimez mon petit euh, changement de décor. Vous n'allez pas trop vous ennuyer de ma, ma carte du monde. On peut la voir un peu en arrière. Nouveau décor, nouveau chandail, nouvel arôme de cannabis. Ouais, Mark Tattoo Studio la semaine prochaine. Je vous dis pas quelle journée, on a un rendez-vous. Alright, fait que là je vais rouler un OS 210. Pour être sûr là, que ça goûte la même chose. Mais ça ressemble. Ça ressemble pas mal, pas mal. Je trouve ça un peu bizarre, j'ai regardé les euh, variétés de cannabis. Puis Canopy ont changé leur nom de variété. Il y avait le Highland qui s'appelait euh, Propiri Euterie. C'était leur marque privée, là, le, un nom secret. Puis là, à Star, le Highland, ça s'appelle une variété mélangée. Ça veut-tu dire que le Highland n'égouttera pas la même chose en trois mois? Est-ce que c'est les SQDC qui sont mélangés? Ou ces canopy tweed là, qui sont mélangés avec euh, leur nom de variété. Donc le island de tweed, c'est quoi la variété? C'est quoi la variété du Highland de tweed? Puis un autre qui a changé, euh, j'avais fait la vidéo du Donegal. Donegal, un autre produit de tweed, Canopy. Puis quand j'ai regardé ma vidéo du Donegal, j'avais dit que c'était du Shem Dog. Mais là, le, le Donegal, ce n'est plus du Shemdog. Ça s'appelle maintenant du Green Cush. Pareil comme le produit que j'avais fait de Dubon, puis que j'avais vraiment pas aimé. Donc, euh, le Donegal, c'est quoi la variété maintenant? Est-ce que c'est du Shemdog Dog ou c'est du Green Cush? C'est rendu du Green Cush. OK, donc ça, c'est encore le Sirius Happiness. Ça, c'est le OS 210, une variété mélangée. Puis là, je me répète, une variété mélangée, c'est une production de cannabis faite par la, par la compagnie. Puis dans trois mois, ça va être une autre production, une autre variété. Oh non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les meilleurs euh le Serious Happiness, il, il, il, il, je l'aime pas, mais le OS-210, il est moins bon hein, Ouf. tu gèles, tu gèles avec ça, mais c'est pas ma meilleure arôme, j'ai hâte de savoir ce qu'il y a là-dedans, je vais appeler euh, EXO cette semaine, je veux savoir qu ce qu'il y a dans le OS-210, c'est quoi le nom de la variété, je veux les écœurer avec Blue Dream, là. je veux, veux, veux qu'il change de nom, je veux plus que ça s'appelle Blue Dream. Je veux qu'ils appellent ça un autre nom. Ok Tout le monde appelle Exo. Service à clientèle. Ok Blue Dream d'Exo, c'est pas du vrai Blue Dream. Pourquoi tu appelles ça Blue Dream On n'achète plus, on n'en veut pas, on veut plus ça. On n'en veut plus de ça. Encore là, 20$. Mais t'achètes pas ça, t'achètes un autre variété à 20$. Il y en a d'autres. Ok Je t'ai pas dit de boycotter Exo. Je t'ai dit de boycotter un seul produit d'Exo. Le Blue Dream. Parce que c'est pas du vrai Blue Dream. C'est des menteurs. Donne-moi un pouce. Va t'abonner sur Weed oui, Indicomand sur Instagram. Abonne-toi sur YouTube. Active la cloche là, pour savoir exactement à quelle heure là, que je vais sortir une vidéo. Et puis, euh, j'ai encore une autre bonne nouvelle. J'attends le facteur. Salut!